Le livre est quand même centré sur, euh, disons, une querelle pédagogique qu on peut, dont on peut observer aussi des, des manifestations aujourd'hui, puisque euh, ce jeune professeur est donc acquis à, à tout un tas de, de thèses sur, euh, sur l'enseignement, euh, disons qu'il est intéressé par euh, l'enseignement expérimental, euh, disons non directif, euh, bienveillant, etc. Et, il se retrouve dans ce petit collège de campagne auvergnate face à une à une principale du collège qui est une de ces anciennes institutrices laïques qui ont gardé fortement une teinte de la troisième république. Donc elle elle est disons assez opposée à ses thèses puisqu'elle défend une une, une éducation une, un enseignement beaucoup plus traditionnel. Au départ elle elle cache assez bien son jeu parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas trop ce qu'elle pense. Mais à mesure que lui-même découvre ses cartes, en fait, elle va, elle va s'opposer de plus en plus frontalement à lui. Et ça, cela fait aussi un des, un des arcs narratifs du texte. Romain d'Astéry, c'est le, le héros de ce, de ce nouveau roman, un vrai dépaysement, dont on, on découvre l'identité dans la scène inaugurale, puisque le roman commence à Bordeaux. Il commence sur les bords de la Garonne, où un, un, nouveau, euh, un nouveau pont a été inauguré. C'est une, une scène qui se passe en 2013. Et en fait, Romain vient donc d'une grande famille bordelaise, d'architectes, d'ingénieurs, et lui-même euh, ne s'identifie pas totalement à, à cette famille. Donc voilà, son grand frère est l'architecte du pont qui vient d'être inauguré. Et lui, euh, contrairement à sa famille, euh, s'intéresse plus au, à ce qu'il appelle les idées hautes, la philosophie, la littérature. Il cherche à, à percer euh, tous les mystères de la vie et donc s'intéresse à la pensée et se sent un peu comme un vilain petit canard dans sa famille. Et par ailleurs, euh, il se sent euh, un peu étouffé dans une forme d'entre-soi euh, familiale. Il a l'impression de, de voir toujours partout euh, les mêmes personnes. Et son désir est donc de mettre le plus de distance possible entre sa famille et lui-même. Et il passe ainsi les, les concours de l'enseignement, euh, devient professeur de français, obtient assez brillamment euh, le concours. Et, euh, et il demande euh, secrètement, sans le dire à sa famille, à être affecté euh, en Guyane. Euh, sauf que, en fait, ça ne va pas se passer exactement comme il le veut, puisque... Euh, euh, en fait l'affectation à l'éducation nationale se fait en deux temps, d'abord on obtient son académie, donc lui on lui dit, bah, vous avez l'académie de Guyane, qui n'est d'ailleurs pas très demandée, euh, et ce qui se passe c'est que dans un deuxième temps on doit lui donner l'établissement dans lequel il sera, et en fait, euh, entre temps il a, il a tout acheté, c'est-à-dire qu'il a acheté ses jumelles, il a acheté ses tongs, il a acheté une machette, et quand le l'établissement tombe il apprend qu'il est affecté au collège Blaise Pascal dans le village de Chaudesa dans le Puy-de-Dôme. Donc lui c'est une déception puisque euh, son intention c'était euh, non seulement de, de s'éloigner de sa famille mais aussi de découvrir euh, l'autre avec un grand A. Euh, il a des grands rêves d'exotisme, il a l'impression donc d'étouffer dans cet entre-soi. Je pense à une phrase du dernier essai de Claire Marin, être à sa place, où elle dit « il s'agit moins d'atteindre un lieu que de tracer la route ». Et c'est vraiment l'enjeu le, euh, pour lui de ce départ. Et il s'agit moins d'aller quelque part, d'aller en Guyane en particulier, que de s'éloigner euh, de sa famille. Et donc bien sûr, euh, euh, il, il rêvait de Guyane, il finit en Auvergne, mais ce n'est que le début du roman.